Bonjour à tous Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un effet de Daniel Rode. Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Rode, c'est un très grand magicien, en particulier dans la carte magie, car il a sorti de nombreux DVD, de livres aussi. Aujourd'hui, je vous ai choisi un effet qui s'appelle Technicolor. C'est simplement avec quatre cartes. A tout de suite Il arrive très souvent, lorsqu'on fait un spectacle, en rentrant chez nous, que nous fassions l'inventaire de notre matériel. C'est ce qui m'est arrivé une fois. En voulant rencontrer mes cartes, figurez-vous, il s'est passé quelque chose de très très étrange. Pas première vue, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et j'ai voulu revérifier mes cartes. Et en revérifiant, regardez, une carte était apparue face en l'air. Croyant avoir fait une erreur, je recontamé mes cartes. Et une deuxième apparue stupéfait quand même j'ai voulu aller aller un peu plus loin je recommence ça et là c'était une troisième une troisième carte qui était face en l'air là je, je perdais un peu la tête je, je, je ne comprenais pas j'ai voulu quand même revérifier et là comme par magie les quatre cartes s'étaient retournées face en l'air alors euh, pendant un instant je, je réfléchis et soudain, dans ma tête, une petite voix me dit, « Retourne les cartes, car la vie est en couleur. » Enfin, c'est hallucinant, ça ne veut rien dire, quoi. Et elle répéta, « Retourne les cartes, car la vie est en couleur. »« Retourne les cartes. » Ouais, c'est aberrant. Et je retourna les cartes. Et là, à ma grande stupeur, les cartes... Était coloré et je me dis peut-être que la morale de cette histoire c'est qu'il faut voir peut-être la vie en couleur. J'espère que cet effet vous a plu car c'est un super effet je trouve. Un effet je le répète de Daniel Rode. Voilà, il s'appelle Technicolor, pour les passionnés, ben vous le trouverez. Voilà, j'espère qu'il vous a plu, laquez, commentez, laissez-moi un petit commentaire s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir, Dé début 2023, je commence fort, certes, euh, courant cette année, il y aura pas mal de nouveautés, des, des, des choses vraiment géniales que je suis en train de travailler actuellement. Voilà, bah, je vous donne rendez-vous, à très bientôt, n'oubliez pas de et commenter. allez, ciao les amis, bye bye